salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech à toute situation une solution je suis incognito en tenue de militaire je vais donc vous présenter cet appareil venant de chez ProSonic. vous me direz donc en commentaire ce que vous pensez de ça donc bienvenue sur la chaîne vision high tech et c'est parti pour le déballage de cette vidéo Salut les amis et bienvenue sur la chaîne Vision High Tech Alors je n'attendais pas ce colis, je l'ai reçu et vous allez voir que ce colis contient une chose assez sympathique pour en finir avec les petites poussières, les miettes et bien plus Alors on va faire le déballage ensemble du S1 et vous me direz en commentaire ce que vous pensez d'un tel produit. La société qui devait me l'envoyer ne m'avait pas donné de nouvelles depuis très longtemps c'est parti les amis, bienvenue sur la chaîne Vision High Tech Et on est parti pour un déballage Intime entre nous Alors déjà les amis On peut voir que c'est un carton quand même Assez haut, un assez gros carton Que l'on va ouvrir tout de suite Alors que contient ce carton Vraiment pas mal de choses Vraiment je suis très surpris car Normalement je ne devais pas recevoir cet appareil Alors on le découvre ensemble C'est parti Tout de suite ici On a une longue tige, un peu curieux, tout emballé. Voilà donc, une fois déballé, on a donc cette tige très curieuse qui ressemble à un aspirateur à main, les amis. Je pense que c'est mon aspirateur que je devais recevoir ce fameux aspirateur à main, le mode S1. On va continuer l'unboxing, voir ce qu'il nous présente dans ce packaging. Alors, il y a pas mal de compartiments dans ce carton. Bien sûr, je vous mettrai tous les liens dans la description de la société Prosonic et on va continuer le déballage. C'est parti. Voilà donc, les amis, on est sur le tout dernier aspirateur de chez Prosonic, l'aspirateur à main le S1 avec ses différents ustensiles ici. On a donc la base de recharge avec ses différents éléments comme ici cette bouche d'aspiration rapide. On peut s'apercevoir que l'on peut lui mettre une brosse spéciale pour fauteuil, pour canapé, spéciale animaux si vous voulez donc si vous avez donc des animaux qui montent sur vos canapés. Vous allez donc pouvoir aspirer les poils grâce à cette petite brosse aux poils durs et frotter vos canapés, aspirer vos canapés correctement. On a aussi ici en option une petite brosse velours pour des fauteuils qui seraient un peu plus difficiles à nettoyer. Donc avec cette petite brosse vous allez pouvoir nettoyer correctement vos fauteuils, vos coussins. Ici, comme vous pouvez vous apercevoir, on a quand même une grosse base pour recharger notre aspirateur. Et l'aspirateur, les amis, il est vraiment génial, très léger et très long. Sur le dessus, on a donc le bouton de marche-arrêt à double vitesse. Lorsqu'on a mis notre aspirateur en marche, on peut voir ici le bouton Power allumé ici en bleu. Un appui sur le bouton, on est sur l'aspiration minime. Et un double appui lance la double aspiration. Ça, c'est vraiment top. Alors, on est vraiment sur un aspirateur ultra design hein, qui rentrera parfaitement bien dans votre cuisine. Un aspirateur à main très léger. Pour nettoyer, par exemple, la table après avoir mangé ou pour nettoyer des zones côté cheminée ou, ou toute autre zone qui pourrait être sale comme les canapés, les tapis, etc. Au niveau de la bouche de l'aspirateur, on peut voir qu'il y a quand même une assez grande bouche d'aspiration. On va tout de suite le mettre en place dans la cuisine et on va le tester sous différents modes d'aspiration. Alors, on peut s'apercevoir que le bac de récupération est un bac transparent, muni d'un filtre, c'est assez sympathique, assez design, alors ça peut être une bonne solution pour voir au fur et à mesure le remplissage du bac de récupération de poussière. Alors ce n'est pas un aspirateur connecté, c'est tout simplement un aspirateur à main qui peut être bien pratique pour un ménage rapide. Alors côté branchement, vous avez donc sur le côté droit de la machine, la prise propriétaire qui est une prise murale. Mais si vous voulez utiliser votre aspirateur par exemple dans un endroit comme une voiture, vous pouvez grâce au câble fourni par ProSonic qui est donc un câble de type C vers USB A, le connecter à votre voiture et continuer à aspirer sans avoir besoin d'avoir un gros aspirateur en fait. ProSonic est une société qui vous fournit des produits high-tech, comme des aspirateurs, des friteuses, des choses comme ça. Je vous mettrai le lien de leur site en description. Donc côté connectique, on peut s'apercevoir que ça se passe derrière l'aspirateur. Et c'est donc le manche que l'on va mettre dans le trou pour recharger notre aspirateur. Une fois celui-ci mis sur sa base, on peut s'apercevoir que le bouton de fonctionnement marche arrêt d'aspirateur se met tout de suite en oui. vert. Voilà ce que ça peut donner au niveau donc du design. C'est vraiment un superbe design. En plus, avec ce genre d'aspirateur, ça vous fait gagner un peu de temps au lieu de sortir votre, par exemple, votre Dyson. C'est parti les amis Alors, côté bac de nettoyage, c'est tout simple. On a juste à lever la partie du bac. Il se lève et on va pouvoir vider toutes les poussières que l'on aura ramassées. On le remet tout simplement comme ceci. Côté batterie, c'est tout simple. On peut donc aussi, ça se passe dans le manche, on peut donc ici, comme vous pouvez voir, retirer la batterie, la recharger et la remettre dans son manche. Passons les amis au nettoyage et voir si cet aspirateur à main mérite le nom d'aspirateur à main. C'est parti les amis, on y va au nettoyage. Attention la poussière, vision high-tech arrive. C'est parti Alors, il a plutôt intérêt à faire le job, sinon ma femme va me tuer. Regardez le bordel que j'ai mis. J'ai donc mis tout un tas de cendres de la cheminée par terre. Voyons voir si le S1 est capable de ramasser tout correctement. C'est parti Verdict, les amis. On dirait qu'il a fait le job. Nickel. Mission accomplie. Les amis, passons à l'arme lourde. C'est parti. On va voir si... Passons à l'arme lourde. On va voir s'il est capable... De nettoyer les canapés avec sa brosse à gratter. C'est parti les amis. En avant pour la poussière. Elle n'a qu'à bien se tenir avec Vision High e tech Gas On peut s'apercevoir que là on est quand même avec un aspirateur qui est très très long et qui permet d'aller nettoyer dans des coins voire même dans des coins pour l'étoile d'araignée, c'est vraiment efficace. Donc, alors vous pouvez nettoyer sans problème tous vos coins de mur si vous avez des toiles d'araignée, c'est vraiment efficace. En plus question bruit, il est franchement pas bruyant, c'est vraiment cool. Voilà pour la présentation donc du S1 de chez ProSonic, un aspirateur à main non connecté, très sympathique. Alors tenue oblige, je me suis mis une tenue de militaire pour un nettoyage parfait avec ce petit S1, vous allez pouvoir faire pas mal de boulot. La poussière n'a qu'à bien se tenir, grâce à cet aspirateur, vous serez donc le roi de la poussière. Merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Vision Hightech. J'espère que ce petit court-métrage vous aura plu. Pour la présentation du ProSonic S1, un petit aspirateur bien sympathique. N'hésitez pas donc à me dire en commentaire si vous voulez d'autres vidéos un peu déguisées comme ça. ça. Ça met toujours un peu de joie dans la vidéo. Merci à vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur la Team Vision. Que la Team Vision soit avec vous. N'hésitez pas donc à liker partager comme d'habitude les amis. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine. Salut à tous. Yo, attention. Poussière, tiens-toi bien. Vision tech. Le roi de la poussière est là. C'est parti les amis.